Tu les vois arriver là Est-ce que tu les vois arriver les pouces rouges qui vont pas tarder à tomber euh, du ciel euh, comme par magie Bonjour à tous, aujourd'hui gros gros placement de produits. Alors attention, âme sensible s'abstenir. Alors j'ai été contacté il y a quelques semaines par euh, un français vivant au Japon. Et là, c'est là que ça intéresse, c'est là que ça risque d'intéresser du monde. Et qui a une boutique sur la vente d'outils. Là, je commence à vous voir, tiens, tiens, ça peut m'intéresser Alors ceux qui ont la critique facile, je vous invite à passer votre chemin, à mettre votre pouce rouge et on n'en parle plus En revanche, pour ceux que ça peut intéresser, je vous garantis que là il y a un truc qui est assez sympa qui est dedans, c'est forcément vous connaissez tous les scies japonaises mais là, ça vient direct du Japon, il n'y a pas d'embrouille, c'est réellement fabriqué au Japon L'important pour nous, les boiseux, c'est d'avoir des outils de qualité Alors bien sûr, je vous cache pas que cette scie, je ne l'ai pas payée on m'a demandé gentiment de faire un coup de pub et c'est bien volontiers que je le fais car c'est un français et il ne faut pas oublier que l'entraide c'est quand même pas mal. Si je peux user du peu de vues que j'ai sur YouTube pour lancer ou aider un mec à prospérer dans son entreprise, je peux vous garantir que je le ferai sans hésiter. Là c'est un français qui vit à quelques milliers de kilomètres si on peut l'aider. À se développer c'est quand même pas mal alors euh, je ne suis pas payé pour dire ça il m'a juste envoyé une si. ça s'arrêtera là par contre derrière peut-être qu'il y a quelque chose pour vous clairement vous me connaissez j'ai pas l'habitude de faire des unboxing ou des déballages d'outils c'est pas mon trip mais là, exceptionnellement, je vais en faire un. Une fois par an, ça fait pas de mal. Bon, attention, je n'ai pas encore déballé le colis. Euh, je ne dis pas que c'est de la bonne qualité. Connaissant ce qui est fabriqué à l'Empire du Soleil levant, Vent, je peux vous certifier que ça ne sera pas forcément de la merde. Ça sera justement tout à fait le contraire. Donc, c'est parti. Petit déballage, comme on a l'habitude de voir sur YouTube. tout que j'ai horreur. Alors là, ben, je suis désolé, je n'ai pas le choix. Oui, oui, je sais, j'en ai fait fut un temps. C'était les débuts. Bon, le colis fait 13 cm par 38 de longueur sur 3 cm et d'épaisseur. Bon. Bon, les gars, on va se prendre un petit peu au sérieux là et on va faire ça euh, correctement. Alors, c'est très bien emballé, c'est cool. Le problème, c'est que ça va encrasser mon couteau. Et ça, j'aime pas trop ça. Pour info euh, le, le marchand qui m'a envoyé ça à une boutique ebay avec de très très bonnes évaluations donc il a commencé sur ebay il a monté sa boutique physique enfin sa boutique physique sa boutique en ligne et sa boutique ebay est garantie sur facture à de très bons résultats donc vous pouvez aller voir tous les liens seront dans le descriptif de la vidéo vous aurez juste à cliquer dessus et vous pourrez vous donner un aperçu de la fiabilité du bonhomme bon Bon, c'est une japonaise, hein, c'est très bien emballé, il n'y a pas de souci. Je suis comme un gamin, à Noël, devant ses jouets. Alors, c'est un, un peu pareil pour moi. Je sais pas l'effet que ça vous fait quand vous recevez des outils, mais moi, c'est exactement ça, j'ai l'impression d'être à Noël. Alors là, non seulement je suis euh, hyper content, parce que je suis hyper gâté, C'était pas prévu que j'ai autant de trucs. Alors, bien sûr... Euh, osaka tools voilà si ça peut vous donner une idée déballage de la scie. trois éléments si japonaise dozuki euh, avec un dos en acier assez lourd une lame qui doit mesurer à peu près 2 ou 3 dixièmes je ne sais pas on va regarder ça tout de suite 27 centièmes, donc ouais, quasiment 3 dixièmes, euh, c'est, comme je vous le disais, assez lourd, le manche est un manche euh, traditionnel japonais, avec une, euh, une virole euh, à vis, euh, truc classique chez les japonais, euh, si je mettais mon ça serait peut-être mieux, voilà, on est clairement sur un truc qui a l'air qualitatif, attention, je n'ai pas dit que c'était qualitatif, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, euh, concrètement ouais c'est assez lourd par rapport à ce que je peux avoir c'est légèrement légèrement plus lourd aux... je, je sais pas celle là fait 240 celle ci fait 240 aussi ouais au bas mot je veux pas compter de conneries mais je crois qu'il y a au moins 50 grammes d'écart euh... Alors gage de qualité ou pas gage de qualité, je pense que oui, ça doit apporter une certaine inertie à la coupe. Je m'y connais pas assez en outils japonais pour vous affirmer que si la scie est lourde, ça nous donnera une meilleure coupe. Je n'en sais rien. Euh, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont tout à fait capables de dire ça. Bon, une fois bien sûr que vous avez déballé euh, votre outil, le carton, on s'en fiche, on peut le jeter. Bref euh, assez surpris de la finition de cette scie, c'est pas mal Par rapport à ce que je connais habituellement de chez nos amis allemands euh, chez DITUM Alors là encore une fois, gros gros placement de produit Je pense honnêtement que c'est du qualitatif Alors euh, ça n'engage que moi bien sûr, attention hein. Je pense que le vendeur ne vendrait pas de l'adobe, il n'aurait rien à y gagner Au contraire, justement ça pourrait le faire péricliter, ça serait quand même dommage je vais vous faire un, un, retour, euh, un retour, je vais vous faire une coupe. Alors clairement, la coupe que je vais faire, ça ne va rien vous apporter. Si on veut tester un outil, il faut le tester sur le long terme. Je ne vais pas faire une vidéo dans 6 mois pour vous dire que la scie est bien. Je vais la tester. Je vais vous faire un, un coup de scie. Euh, mais clairement, hein, on ne juge pas un outil au premier abord en le dévalant. Je vais voir si ça coupe droit. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Hey, elle est pas mal celle-là. Bon, allez c'est parti, un morceau de bois et on y va. Ah oui, oui, forcément ça coupe bien, c'est fait pour, elle est neuve. Euh, voilà. Je vais, je vais pas vous bourrer le de paille ça sert à rien ce que je fais dans le but franchement de cette vidéo c'est faire connaître cette petite boîte qui est au japon tenue par un français et qui pourrait éventuellement nous rendre bien des services alors quand je dis bien des services bien sûr moyen en finance si on peut avoir des outils de qualité autres que ce qu'on peut trouver euh, en europe ce serait quand même pas mal alors je suis pas comme je le disais je suis pas payé pour dire ça ça c'est juste un cadeau de la part du fournisseur d'ailleurs je suis très honorez que ce monsieur-là ait choisi ma chaîne pour parler de cet outil-là, euh, franchement, c'est super cool. Alors, bien sûr, euh... qu'est-ce que c'est que ça Non, non, non, non. Alors je sais pas ce que c'est... J'ai une vague idée... Si comme moi tu comprends le japonais... Je pense que ça donne une bonne idée... Alors là, je suis assez surpris... C'est un tranché... Alors... Euh, kiridashi je pense que ça s'appelle comme ça au Japon... Euh, David tu me diras si c'est bien ça... Donc David, c'est le propriétaire de la boutique. Euh, je pense que c'est un Kiridashi. Alors, franchement, je suis agréablement surpris. Merci en plus pour ce petit cadeau. J'en ferai bon usage. Merci à toi. Franchement, c'est classe. Bon, ouais. Là, techniquement, le but de la vidéo, c'est peut-être pas de vous présenter ça, mais c'était plus pour vous présenter le magasin. Euh, la boutique en ligne, pardon, la boutique eBay la page facebook et compagnie donc tout il a tous les réseaux sociaux possibles inimaginables hein, euh, facebook instagram clairement si vous voulez aller voir ce qui se passe dans l'espace sur cette boutique là c'est je vais prendre ma petite carte parce que j'ai un peu de mal osaka tools euh, vous je vous mettrai le lien en apparition sur la vidéo ici tous les liens Facebook, Instagram, la, la boutique eBay et la boutique internet dans le descriptif de la vidéo. Osaka Tools et petite cerise sur le gâteau. Pour ceux qui commandent, il y a 10% avec le code promo 10. Merci en majuscule. C'est marqué là. Voilà. Les prix en termes d'outillage, c'est kiff kiff. Je suis allé voir, c'est pas très cher. En revanche, les port sont légèrement plus chers. Donc n'hésitez pas à les faire si ce n'est qu'un tour sur ses réseaux sociaux ou sur sa boutique. Ça, ça pourrait peut-être l'aider. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, pas parce que moi ça va me faire des abonnés ou des vues, j'en ai strictement rien à faire. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Si vous avez des questions, des commentaires positifs et surtout négatifs qui me permettraient d'avancer dans le bon sens, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo. Je réponds à tout le monde. Et ça sans exception. Et si vous voulez gagner un sac de popo, abonnez-vous à la chaîne. Ah, ça y est, j'ai retrouvé le nom de la scie japonaise. C'est une Gyokuko. Pas difficile à retenir.